Bonjour les bonsaïcas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au Portulacaria afra. C'est parti, jingle Le Portulacaria, c'est une plante, ce n'est pas forcément considéré comme un arbre. C'est une plante qui est originaire d'Afrique australe, euh, une plante assez grasse, on va dire, on appelle ça plutôt une succulente. C'est un arbre qu'on trouve assez régulièrement dans nos centres commerciaux dans nos pépinières. Et généralement, on peut aussi commencer ou débuter le bonsaï par ce type d'arbre. Ici, on a environ 50% de pumice et 50% d'acadama, Mais vous pouvez mixer un petit peu vos substrats, faire, faire votre propre recette. Je pense qu'il n'y aura aucune difficulté, c'est vraiment un arbre qui est adapté pour débuter le bonsaï. C'est une plante qui est considérée comme tropicale. Euh, elle va se cultiver de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle aura toujours besoin de lumière, de chaleur et d'humidité. Euh, C'est pour ça qu'elle est relativement adaptée pour les débutants, pour les gens qui vivent en appartement, ou on va dire euh, qui n'ont pas un grand espace pour cultiver, puisqu'on va pouvoir en profiter à l'intérieur. Attention, toujours avec des conditions humides, de lumière et de chaleur, indispensables pour sa survie. Donc vous allez pouvoir euh, très vite vous apprendre à arroser. Je vous rappelle que l'arrosage, c'est tous les jours, régulièrement. Cet arbre, bien sûr, comme tous les autres, il ne supporte pas la stagnation d'eau, donc il n'y aura pas de coupelle sous le pot. On laissera couler l'eau en dessous des trous de drainage, bien entendu. Le quatrième élément indispensable, je dirais que c'est l'engrais, puisque régulièrement, il va falloir lui apporter de l'engrais. Moi, personnellement, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, j'utilise des engrais organiques, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Et eh bien là, ça sera la même chose, je vais apporter de, des engrais organiques régulièrement toutes les 3 à 4 semaines, notamment dans la période de pousse. Donc la période de pousse pour cette arme se situe en Europe à partir du mois de mars avril jusqu'au mois d'octobre, ça va pousser fortement régulièrement. Le gros souci qu'on va avoir comme toutes les plantes tropicales ça va être le passage de l'hiver surtout en France et donc pour bien la cultiver, il faudra ou bien la rentrer si vous ne disposez pas euh, d'une du, serre. Euh, sinon, vous pouvez aussi utiliser une véranda. Disons que ce qui va être délicat, c'est de passer la barre des 5 degrés. En dessous des 5 degrés, le Portulacaria, il risque quand même de flétrir un peu, de jaunir un peu au niveau des feuilles. Alors, c'est une feuille qui est très épaisse. Hein, le, le Portulacaria, il a une feuille très épaisse et il a un tronc euh, plutôt gris euh, et qui commence à se fendiller assez rapidement. Le gros avantage aussi de cette plante, c'est qu'elle vit très, très longtemps. Elle peut vivre plus de 50 ans. Pour la petite anecdote, c'est une plante qui est utilisée en Afrique du Sud pour nourrir les éléphants. Moi, je trouve que bon, c'est une plante qui est relativement agréable. Elle fait des petites fleurs roses euh, qui, sont, euh, qui sont visibles durant l'été. Alors, bien sûr, elles sont visibles que si vous ne taillez pas, si vous taillez cet arbre, bien sûr, euh, vous n'aurez pas forcément de floraison. On trouve des petits sujets dans les centres commerciaux, dans les pépinières. Et il est très facile d'obtenir des sujets relativement denses parce que c'est une plante qui va très bien réagir à la taille et elle va se densifier. On peut même utiliser cette plante pour faire de l'art au Pour les débutants, encore une fois, vous allez pouvoir apprendre bien sûr à tailler votre arbre. Euh, parce que c'est bien sûr une plante qui pousse facilement, mais aussi fortement. Du coup, régulièrement dans l'année, vous allez devoir faire votre taille de densification. Sur cet arbre qui appartient à Pierrot et que je remercie, c'est un arbre qu'il a depuis plus d'un an maintenant, et eh bien il y a déjà eu plusieurs tailles de densification, et cette année en plus, eh bien, on a profité euh, du fait qu'on l'ait taillé pour pouvoir faire énormément de boutures. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je taille cet arbre, et puis ensuite on fera le tour des boutures pour voir comment elles réagissent et dans quel substrat on les cultive. Donc j'aime beaucoup cette plante parce que euh, je trouve qu'elle a quand même euh, des, des petits détails qui sont super sympas. Alors les petites feuilles comme vous pouvez voir sont quand même relativement épaisses. elles sont gorgées d'eau. Les petits détails que je trouve intéressants et subtils sont sur le tronc puisqu'on peut aussi voir que le tronc se craquelle, c'est ce qui donne le côté vieillissant de cette plante. Moi je trouve que c'est relativement intéressant. Donc la taille... Eh bien, il va falloir rester, bien sûr, dans la forme. Donc ici, on a un arbre qui est relativement jeune. On va le travailler en forme de balai, un faux balai, bien sûr. Mais euh, ça sera relativement simple d'avoir, on va dire, un résultat assez euh, rapidement. C'est-à-dire, au bout de 3-4 ans, vous aurez déjà vraiment une densification assez importante. Ici, je vous montre comment on va faire la taille. On va revenir vraiment en arrière. Vous voyez cette tige qui pousse vers le bas. On va vraiment euh, rabattre et laisser qu'une seule feuille. Voilà, donc cette partie-là, on va pouvoir s'en servir pour bouturer. Et puis cette partie-là, ici, va rebourgeonner en arrière. Donc on peut voir déjà le résultat de, des tailles que j'avais fait euh, durant l'été, puisqu'ici ce sont des nouvelles pousses, des nouvelles tiges. Et tout ce qui est vert clair, tout, toutes, les, toutes les parties vert clair, ce sont les nouvelles parties qui poussent sur cette plante. Je vous rappelle que cette taille, vous pouvez le faire régulièrement, c'est-à-dire deux à trois fois durant la saison de pousse. Ici, vous avez une tige qui commence à pousser fortement vers le haut, donc on va rabattre aussi. Ici également, on a une petite tige qui pousse quand même et qui est assez longue. On va revenir en arrière, voilà. Alors c'est un arbre qui est relativement cassant. Hein, donc, euh, on ne pourra pas faire de poste de ligature dessus. C'est euh, vraiment la caractéristique, on va dire, de cet arbre. Il faudra euh, utiliser uniquement le ciseau pour former euh, eh l'ensemble de l'arbre. là, je reviens quand même fortement en arrière. Ici, je vais descendre un petit peu la canopée et revenir sur quelque chose de plus court pas que la, la plante continue à pousser trop fortement voilà ici c'est pareil pour cette plante ça sera la deuxième fois que je le taille dans la saison on peut arriver en le nourrissant correctement et eh bien à euh, faire trois tailles au moins dans la saison Donc, toutes mes petites pousses ben, je peux les mettre de côté si je veux faire de la bouture c'est quand même euh, intéressant et puis, euh, je vais finir ma taille ici. Le petit arbre va pouvoir ainsi repartir en culture. Comme vous pouvez voir, j'ai une canopée qui est relativement ronde. Alors, bien sûr, euh, avant d'avoir un houppier très très bien formé, et vraiment très compacte, très dense il va falloir quand même quelques années voilà maintenant que cette taille est réalisée je vais mettre cet arbre de côté et je vais vous montrer ce que j'ai pu obtenir au bout de deux mois actuellement nous sommes au mois de septembre et j'avais fait une taille au mois de juin j'avais récupéré déjà et eh bien l'ensemble des petites boutures que j'ai plantées je vais vous montrer le résultat tout de suite alors voici l'ensemble des tiges que j'avais coupées au mois de juin je les ai toutes plantées et elles ont toutes pris. Il n'y a pas eu un seul échec. Donc, c'est vraiment super intéressant de pouvoir bouturer cette plante parce qu'elle se... Elle a vraiment une très grande facilité de reprise en bouture. Et euh, je trouve ça très gratifiant. Donc, avec une plante, d'aller en faire énormément en fait. Il suffit simplement d'avoir un peu de substrat drainant, et puis euh, de nourrir, d'engraisser, d'arroser tous les jours et de mettre à la chaleur et à la lumière. On va s'attarder un petit peu sur euh, le système racinaire de cette plante, euh, sur cette petite bouture, parce que je trouve ça très très intéressant de voir comment euh, elle a raciné. Donc on y va, on sort la petite plante. Voilà. Et on découvre son système racinaire. Regardez ça. C'est en deux mois quand même. Hein. C'est vraiment exceptionnel je trouve. J'ai pas mis de produit. J'ai mis juste un tout petit peu d'engrais organique. Voilà, voilà où la plante elle en est déjà. Ça vous donne une idée un petit peu du pouvoir de, de régénération qu'a cette plante. Et euh, franchement j'ai trouvé ça très surprenant. C'est euh, amusant à cultiver, c'est un, une plante qu'on reverra sur la chaîne parce qu'on va pouvoir euh, l'utiliser pour la mettre sur des petites pierres, des choses comme ça. Euh, vu le développement euh, racinaire, comment il est important, on va pouvoir s'amuser eh à créer des paysages, à faire des, des petites choses avec des pierres et tout. Donc euh, on aura certainement l'occasion de revoir cette plante en détail sur la chaîne, sur, euh, mettons, des élaborations ou des créations de paysages. Le système racinaire, euh, bien développé, en étoile. Très intéressant, hein, parce que finalement, ben, ça s'est développé en l'espace de deux mois, dans un substrat drainant, comme vous pouvez voir. Et euh, je trouve que la réussite est très, très bonne. Je vais remettre le substrat dans le petit pot. Et puis, je vais la repositionner. Voilà, pour qu'elle se développe un peu plus. Alors, on est dans la période de septembre, hein, donc il euh, n'y a pas vraiment de, de problème. Et cette plante va repartir en culture, comme l'ensemble euh, du bac que vous avez vu à l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que eh bien je vous ai donné envie de cultiver le Portulacaria afra, c'est une plante super facile à cultiver, vraiment intéressante, qui fera vraiment le bonheur des débutants au bonsaï, parce que vous aurez très très vite des résultats, et puis vous pourrez apprendre comme ça à cultiver, à mettre les mains dans votre arbre, et vous pourrez apprendre non seulement à tailler, mais en plus à bouturer et à reproduire votre arbre très facilement. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, et puis, je vous invite à rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton euh, « Rejoindre » juste à côté du bouton « Abonner » et vous aurez tout un tas d'avantages. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao